Je, je remercie beaucoup les, les éditions RS et Marie-Françoise Sacrisper de m'avoir incité à penser à une nouvelle édition du livre « Les destins du développement ». C'est un livre qui compte beaucoup pour moi euh, parce que euh, le, la vision du développement que je défends est une vision qui se joue vraiment à l'interface du « dedans », la part personnelle du bébé, de l'enfant, les facteurs endogènes et, en, et, la, et, la, et le, la, la place de l'environnement, les facteurs externes, les facteurs exogènes. Je crois que vraiment, dès qu'on lâche quelque chose, là, on est attiré vers des modèles beaucoup, très réducteurs. Alors, euh, peut-être euh, pour, pour situer un petit peu à partir d'où euh, j'ai écrit ce livre. Euh, J'ai longtemps travaillé à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul où euh, Michel Soulet avait ouvert la première, une des premières consultations de, de pédopsychiatrie. Et puis depuis une quinzaine d'années, euh, je travaille à Necker puisque l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul a été restructuré puis fermé. Voilà, à Saint-Vincent-de-Paul, c'était déjà le cas, euh, c'était encore le cas à Necker. Euh, le service est un service de pédopsychiatrie générale, avec des bébés, des enfants, des adolescents, mais à titre personnel et avec toute une partie de l'équipe, euh, il y a plusieurs thématiques qui m'ont mobilisé, à savoir le, le développement précoce du bébé, précisément, euh, l'adoption, et puis aussi l'autisme et les troubles du spectre autistique qui s'y rattachent. Alors ces trois domaines, le bébé, l'autisme, l'adoption, sont évidemment des domaines distinct mais euh, le le lien entre ces trois domaines, c'est la question du lien. Le, le développement précoce du bébé, euh, c'est vraiment la manière dont le bébé va mettre en place ses premiers liens et euh, se les représenter psychiquement. L'autisme est une situation extrêmement douloureuse où les enfants échouent totalement ou partiellement à mettre en place ces fameux liens. Et l'adoption une situation particulière où un enfant doit mettre en place ses liens avec des adultes qui ne l'ont pas fabriqué, mais qui vont se positionner pour lui, euh, à, euh, la vie durant, comme, comme ses parents. Cette question de l'adoption, c'est sans doute euh, dû au fait pour moi que j'ai été en grande partie formé par Michel Soulet Michel Soulet qui avec Janine Noël euh, avait été l'un des pionniers de la réflexion sur les enjeux psychologiques et psychopathologiques de l'adoption voilà donc la question du lien, le lien chez le bébé l'absence de lien chez les enfants euh, ad, euh, autistes et puis la question des liens entre l'enfant adopté et ses parents est tout à fait centrale dans la vision des choses et euh, aujourd'hui euh, c'est euh, avec ce nouveau livre une occasion de, de redire, de redire pour moi euh, l'importance de concevoir le développement, de concevoir le développement et l'avenir et les destins de ce développement euh, en lien avec cette question euh, du lien. Euh, la, la psychopathologie est en véritable euh, danger en ce moment, euh, je, je n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme, euh, dans les facultés de médecine, un médecin peut tout à fait terminer ses études sans avoir jamais entendu le mot de psychopathologie. S'il fait des études de psychiatrie, euh, peut-être il, il en entendra parler, mais euh, quelque, ce, ce, ce terme de psychopathologie est un peu considéré comme un. Comme un euh, comme démodé euh, à mettre un petit peu euh, euh, de, de côté, euh, je crois que c'est tout, euh, tout à fait faux. Euh, dans, les le, le, le de, de, de, dans les facultés de psychologie, le concept de les facultés de psychologie, le de psychopathologie est encore étudié, mais dans les facultés de médecine euh, presque plus. Or, je suis euh, convaincu que la psychopathologie reste très très moderne, d'un point, point de vue épistémologique. Euh, la psychopathologie, c'est l'effort le, le, qu'il qu faut faire pour nouer, comme je le disais tout à l'heure, les facteurs internes et les facteurs externes, et la psychopathologie n'est pas que psychanalytique. Il euh, y a une psychopathologie de, dans le domaine de l'attachement, il y a une psychopathologie cognitive, il y a une psychopathologie systémique et familiale, évidemment, il y a une psychopathologie euh, le développemental. Euh, C'est au contraire un concept très précieux euh, auquel il faut qu'on soit vraiment très attentif. Euh, C'est ce qui nous permet d'avoir des modèles polyfactoriels et donc d'avoir des prises en charge pluridimensionnelles. Voilà. Tout, ce, tout ce livre tourne autour de ces questions euh, du développement à l'interface, au carrefour, à l'entrecroisement des facteurs internes et externes, du dedans et du dehors. Par rapport à l'édition précédente, quelques chapitres ont été euh, modifiés remplacé et euh, je souligne en particulier euh, un chapitre sur euh, la, de la question de l'adoption, l'enfant virtuel de l'adoption et un chapitre sur euh, l'université ouverte du bébé, euh, dont je suis très fier, elle, est, elle a été ouverte il y a deux ans euh, avec Marie-Rose Moreau, Sylvain Missonnier, Pierre de Lyon, d'autres collègues. C'est une initiative euh, qui vise à parta faire partager, dès la formation initiale, euh, toute une série de, de, de questionnements entre les professions qui seront concernées par l'enfant. Euh, des psychologues, des euh, psychiatres, bien entendu, mais aussi euh, des orthophonistes, des psychomotriciennes, des éducatrices de jeunes enfants, etc., etc., l université ouverte du bébé à Paris-Descartes. Euh, L'idée étant qu'en partageant des questionnements très tôt pendant euh, les études, leurs études, euh, chaque profession pourra, euh, J'espère, nous l'espérons, travailler de manière plus facile en transdisciplinaire, euh, ensuite euh, dans le courant de leur euh, trajet, de leur de leur carrière professionnelle respective. Ce, ce livre a été écrit à l'intention de toutes les professions qui s'intéressent euh, à l'enfance, euh, à la petite enfance ou à, à l'enfant en général, les médecins, les psychologues, les, euh, les éducatrices de jeunes enfants, les psychomotriciennes, les orthophonistes, etc. etc. Euh, L'idée étant, là aussi, de partager euh, un, un outil de, de, de réflexion, un support pour les différents questionnements. Et euh, Les enfants ont vraiment besoin d'avoir autour d'eux euh, des professions diverses, mais des professions qui se respectent, qui échangent et qui euh, soient euh, curieuses de, de, de questionnements réciproques.